Aujourd'hui on va parler d'arachnid. <rire> Attention à ceux qui en ont la phobie. <rire> Salut Saf, comment tu vas? Salut Pierrot, bah écoute, ça va, ça va très bien. Merci. On va aborder aujourd'hui un, un gros morceau. <rire> ouais, ouais ouais un gros morceau, c'est vrai qu'on vous a fait pas mal de rattrapage, hein, parce que l'atelier c'était ça, hein, de... ces présentations qu'on a faites étaient de, de, de rattraper, on a, on a parlé de la plateforme, on a parlé de l'escargot, on a parlé de l'orni euh, bidule machin truc, ouais, des wookie ouais. qui étaient pas... Voilà, dont on a dit que c'était vraiment un, un jouet. Là, on va quand même rentrer dans le dur. Hein. Je pense qu'il faut le dire, on rentre sur une figurine qui est totalement méta en, en ce moment et ça tombe bien. Alors, je te fais juste par contre une remontée, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé où c'est qu'on en était dans les ateliers et quand est-ce qu'on qu'on était back. Donc bah voilà, on est back et on est back avec, et on est back avec du lourd puisque là on arrive donc avec le druide araignée nain, le DSD1. Euh, dont on a dit qu'il euh, bah voilà, était très, très très très très méta. Avant d'aborder les cartes, on, on, on s'attarde quelques secondes sur, sur la figurine, qui est, qui est vraiment de, de, de toute beauté. Hein, franchement, il est, il est très cassé. Moi, je ne sais pas pourquoi dans mon inconscient, il était plus gros que ça. Euh... Oui, c'est au niveau de l'échelle, ouais, mais c est, c est, ouais. je, je, par rapport au film, tu veux dire. Mais en même temps, dans les films, on avait deux types d'araignées. Il y avait les grosses, grosses araignées ouais, ouais. euh, qu'on voyait avec le gros laser, et puis il y avait les, les araignées. Oui, c'est vrai que peut-être elles étaient... Euh... Un peu plus grosse, mais, euh, mais je trouve que l'échelle est pas dérangeante. En ouais. Non, l'échelle est pas dérangeante. On est sur un socle hein, qui est quand même euh, qui est quand même sympa, qui va permettre euh, oui. pas mal pas mal de mobilité. Euh, oui. Juste un petit un petit défaut, c'est cette grande antenne qui qui, qui est fluff hein, mais qui du oui. coup va induire un un, un transport assez compliqué. Moi le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas coller la tête sur le corps, comme ça vous pouvez enlever la tête et puis déplacer plus facilement. Euh, ça pour info, c'est deux coups de la vie, un coup d'aéro pour, pour les yeux. Euh, franchement, ça un spa vite et bien. Alors après, il y a des choses superbes qui se font sur internet, il y a des gens qui ont utilisé des codes couleurs qui étaient vraiment merveilleux. Euh, on ne va pas revenir là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est une très très belle figurine utiliser ouais. les pattes pour euh, repérer euh, les, les arcs de tir parce que en l'occurrence et là euh, moi on en reparlera mais c'est un peu gênant on est, on est quand même passablement sur du, euh, sur du fixe avant au niveau des armes ça me dérange ouais. un peu puisque pour moi la tête devait pouvoir tourner donc euh, je trouve ça un peu ah ouais. euh, un peu gênant quoi voilà. bon après ce que ça c'est très, très fréquent sur les, les véhicules, le fixe avant en tout cas au niveau des armes donc mmh. effectivement euh... C'est vrai que ça aurait été un peu cheaté, On va on va voir que c'est quand même une belle figurine euh, pour le compétitif. Si elle avait pu tirer dans tous les sens, ça aurait été chaud. Après, de toute façon, comme elle tire loin, euh, l'arc de tir euh, il est euh, il est anecdotique. C'est pas c'est pas ça avoir, qui devrait être. problématique, ouais, vraiment mmh. problématique. Ouais, on est d'accord. Allez, on va. Euh, alors il faut que je retrouve. Pof, voilà, on va on va commencer ben, comme d'habitude par, euh, par la carte. On est sur du 55 points. Euh, on est donc sur un véhicule terrestre, mais on va voir que c'est pas vraiment très impactant, euh, puisqu'il y a des mots-clés en fait qui vont, euh, qui vont pallier à tout ça. Euh, on va avoir 6 euh, en vie et puis 4 euh, euh, en mécanique. Bien entendu, on défend sur du blanc, euh, ça euh, c'est euh, classique. Par contre, là où ça commence à devenir assez intéressant, c'est qu'on va search à la fois euh, en attaque euh, et en et en défense. On se déplace euh, à deux. Euh, on a deux armes entre guillemets natives. Hein, euh, c'est le petit coup de patte. J'aime bien le terme coup de patte vicieux. <rire> c'est la petite pichenette qui, qui va bien avec un avec, un, avec un rainbow quand même hein, donc c'est quand, quand même, même sympa et puis un mécanisme d'autodestruction dont on va revenir assez rapidement euh, qui va ouais, balancer quand gourmand. même ah ouais, gourmand ça 3D rouge une déflagration et puis euh, et puis impact impact 1. Euh, rien que ça, je ne vous rappelle pas ce que c'est que l'impact, hein, vous transformer une touche euh, en, en critique. Donc on va euh, aborder ensemble euh, les mots-clés euh, qui sont euh, sur cette carte, et puis bah, on va justement commencer avec cette autodestruction destruction 4. Euh, si vous avez au moins... 4 euh, pions euh, de blessure, effectuez euh, votre attaque autodestructrice, hein, donc on va utiliser euh, l'arme qui est en dessous, avec 3 rouges déflagration et impact 1, et à partir du moment donc on a 4 pions hein, euh, de dégâts, on en a 4 sur 6, donc il y a peut-être encore moyen de tirer un petit peu sur la corde, euh, c'est assez particulier l'utilisation et le timing de l'utilisation de cette carte, parce que du coup, est-ce que je vais pouvoir attaquer euh, deux fois, euh, j'attaque une première fois, puis ensuite je m'auto-détruis, euh, bien entendu quand on s'auto-détruit, on va retirer le socle, comment ça se passe Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus alors, euh, on voit, si tu veux, dans le mot-clé, qu'on nous parle d'une action gratuite enfin, euh, d'attaque, d'accord C'est mmh. ça qui serait l'attaque euh, de, de, de Alors, destruction. Alors, ce n'est pas marqué dans le mot-clé, apparemment, c'est dans, dans, le, dans les ratas, en fait. Exactement. Donc là, après avoir checké les ratas, mmh. c'est bien confirmé que même si on a fait né, effectuer une action d'attaque, donc avec l'araignée pendant l'activation, on pourra aussi effectuer cette attaque autodestructrice, puisque c'est considéré comme une attaque et non pas comme une action d'attaque. Ah, donc, ça, on ne cumule pas deux fois... L'action d'attaque, on fait une action d'attaque et une attaque. Ouais. Donc c'est très particulier, c'est quelque chose qu'on a encore pas beaucoup vu parce que surtout que c'est considéré quand même dans l'activation de l'araignée. Mmh. C'est assez particulier, mais c'est très important de savoir ça, c'est-à-dire qu'on peut effectuer donc nos actions, les deux actions principales. Donc par exemple viser et faire une action d'attaque, et on aura aussi gratuitement une attaque avec l'autodestruction de l'araignée. D'accord, ok. Et donc du coup, euh, on a quand même un socle qui est assez euh, assez important. Euh, effectivement, quand on est dans une configuration, on va partir, on va les présenter hein, les armes. Mmh, Mais quand on est dans une configuration lance-flamme, on aurait euh, rushé euh, le corps à corps. On va vite se retrouver euh, acculé et entouré euh, de troupes. On peut imaginer effectivement le baroud d'honneur où, où je balance un coup de lance-flamme. Après, je déclenche cette autodestruction. Puis comme j'ai quand même un, un, un gros socle, c'est tout ce qui est autour du grand socle à porter à distance une ah ouais. et non pas à portée à distance une à distance une ou à portée une et une c'est encore plus long ça c'est immense donc en, ah ouais donc en fait ça te fait vraiment une aire d'effet euh, comme ça quoi en fait euh, c'est énorme et toutes, quoi. Les unités, toutes les unités dedans vont se prendre chacune 3d rouges sans couvert en pacteur ah oui ouais, ouais. Ah ouais, c'est un beau barou de donneur effectivement alors tout dépendra la façon dont vous voulez euh, jouer euh, la figurine nous, euh, on a euh, notre appréciation euh, de la chose, mais si vous optez pour le lance-flamme qu'on vous présentera tout à l'heure, et puis que vous vous retrouvez, ou si vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez que vous allez la perdre, vous êtes complètement acculé par, euh, par, par les troupes autour, euh, ouais, c'est un beau euh, c'est un beau banzai en, en, en perspective. Bon, euh, on pourra dire aussi que se retrouver dans cet état-là, c'est quand même assez difficile, parce qu'on a une armure 3, donc une armure 3, tant que vous défendez, vous annulez jusqu'à euh, 3 euh, touches, 3 résultats, euh, touches, résultats, c'est important, donc euh, c'est après modification, du coup si ce sont des résultats ou si c'est directement au niveau du lancer C un... Oui, c'est ce qui restera après modification. On rappelle ouais. que modification, c'est pour transformer, par exemple, les, les impacts en critiques mm -hmm. ou les surges en critiques. Ou, un... euh, ou les surges en touche aussi. Les surges en touches, exactement. Mm -hmm. Et une fois que c'est fait, on fait le bilan, on regarde, et donc il y en a trois qui sautent. Voilà, c'est ça. Très... Voilà. Donc c'est quand même déjà méchant. Euh, pour peu que vous ayez un cover, euh, voire un cover 2, euh, vous allez euh, de facto en annuler 5 et euh, comme on disait tout à l'heure quand on en discutait, bah, ça transforme ta z en pistolet à eau, et euh, bon, en gros, il euh, va falloir lui préférer euh, sans aucun doute des fire support il faut vraiment venir attaquer la bestiole avec un gros pool de dés réussir à bien fiabiliser son, son, son pool de dés euh, on y réfléchit à deux fois hein, finalement hein, pour prendre euh, une droïde araignée euh, en cible, et euh, c'est ça qui en fait euh, vraiment euh, tout l'intérêt et vous verrez qu'en rajoutant des protocoles et en mettant euh, les bons tacticiens avec, ça devient euh, vraiment à la limite du cheat. Hein. Hein, on est d'accord <rire> euh, on a euh, on a un véhicule terrestre mais euh, pas d'inquiétude parce qu'on a donc euh, véhicule euh, grimpant, donc euh, vous êtes considéré comme un soldat en ce qui concerne le, le déplacement verticaux alors là on se dit, oh, merde il va falloir que je fasse des gestes je risque de casser mon araignée si elle tombe, elle va avoir des impacts mais non, parce qu'elle a grimpeur expérimenté la petite saloperie, et euh, oui, tant bien. que vous escaladez bah, vous ne lancez pas les dés de défense et ne subissez pas euh, de blessures, elle n'a que des avantages. Des avantages. <rire> hein, Alors moi, ce que j'aime souligner, c'est que ce qui est vraiment très, très cool, c'est que pour le coup, là, le design est extrêmement fluff. Du fait, déjà, que c'est une araignée qui puisse grimper. Et en plus ce petit mot d'autodestruction là que je trouve vraiment génial dans l'état d'esprit des droïdes. Donc là, rien que pour le, le design et les mots-clés et les, les règles qu'elle apporte, je trouve ça excellent. Ah, c'est vraiment la figurine place to be du moment. Et puis, euh, elle va avoir programmé, vous devez vous équiper d'une carte d'amélioration. On va regarder ensemble ces cartes d'amélioration et euh, bah vous allez euh... alors vous les connaissez déjà hein, parce qu'on les a euh, on les a déjà on les a déjà présentés c'était pour euh, le nR hein, je crois hein, le nR 99 oui. euh, on va commencer par le protocole d'attaque parce que bah, forcément il aura notre préférence parce qu'on est des gros bourrins et que on aime se gorger de précis euh, et, et de viser donc si vous optez pour ce protocole euh, votre première action doit être euh, si possible de viser sauf si vous possédez un ordre face euh, visible soyons clairs euh, l'objectif quand on a ces cartes et étant donné qu'on est de toute façon obligé euh, de s'en équiper c'est de ne surtout pas euh, mettre d'ordre sur sur la figurine pour qu'elle puisse bénéficier de ça à moins que vous ayez vraiment euh, une volonté euh, de maîtriser son activation et puis en plus euh, de, de la visée vous allez gagner précis deux quand vous dépensez un pion de visée vous relancez jusqu'à deux dés supplémentaires donc ça, ça fait Exactement. beaucoup quand même. C'est ça. On est sur un précis 2. Donc le mot-clé, par exemple, on les Death Troopers nativement, mmh. c'est quand même, on rejette jusqu'à 4D Et sur oui. une visée. Et donc ça, c'est très important. Par pion visé, on rejette 4D. Et on verra le combo qui arrivera par la suite. On se rendra compte à quel point ça peut être violent sur une arme en particulier. D'accord, ok. Donc on le garde pour tout à l'heure. À bon. mon avis, ça va ioniser à tout va. <rire> Il y a des Alors, on passe vite sur ces protocoles parce qu'on les a déjà présentés, hein. il y a aussi le, le, le protocole dit de, de défense euh, qui euh, bah, euh, utilise les mêmes caractéristiques, hein. votre première action doit être si possible une esquive sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible et puis surtout euh, agile. Euh, après euh, que vous avez euh, défendu, euh, si vous avez dépensé au moins un pion esquive, vous euh, gagnez un pion esquive. C'est-à-dire qu'en en fait on, on va on va repoper le pion esquive qu'on vient d'utiliser, et puis on va gagner également une manœuvre improbable, vous pouvez dépenser des pions d'esquive pour annuler les résultats critiques. Je vous rappelle que normalement le pion d'esquive ne peut pas annuler euh, euh, le critique, et eh ben là euh, ça va être possible. Et on a dit tout à l'heure que si vous vouliez euh, pouvoir vous débarrasser de ces saloperies il allait falloir aller chercher du critique ou des gros gros poules de dés donc bah là des gros poules de dés qui se font euh, maraver par euh, par de l'esquive et puis en plus avec une manœuvre improbable qui vous fait maraver euh, au niveau euh, au niveau des critiques ça devient vraiment lourd lourd Bien pénible hein. on se rend compte qu'effectivement c'est tout indiqué euh, si on veut rendre son arrêt des très tanky, bah voilà on ah. a la solution Ouais. Et donc avec une araignée comme ça, effectivement, on, on peut, on le verra, euh, aller sur une configuration lance-flamme et aller euh, vaillamment euh, chercher euh, du corps à corps, même à distance courte, puisque le lance-flamme va, va taper de mémoire à distance 1, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c est, c est, ça peut donner l'impression que, oh, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Et puis au final, ben, avec ce genre de carte, on y va quand même assez aisément pour peu qu'en plus on, on, on capote 2 trois couverts en chemin, c'est réglé. quoi. Oui, c'est quand même très très fort. Et puis on rappellera aussi dans, dans ce que tu viens de dire hein, pour les deux protocoles d'attaque et protocole de défense qu'on a les IA donc ça quand on n'a pas d'ordre on est sou sou soumis à ces IA mmh. mais par contre les autres mots clés qui sont en dessous eux qu'on ait d'ordre ou pas d'ordre seront en permanence là donc ça. agile manoeuvre improbable ce sera tout le temps ordre ou pas et pareil pour le précis 2 pour les araignées qui sont dotées donc c'est quand même très très intéressant comme tu l'as dit si tu veux rendre ton araignée tanky se balader le temps d'arriver c'est très bien mmh. Oui, tu fais bien de, fais bien de, de, de le rappeler, les, les, les, les mots-clés qu'on obtient grâce à ces cartes-là ne sont pas liés à la, à la notion d'IA. C'est une erreur qu'on peut commettre, on en avait déjà parlé. Et puis le dernier, qui est le plus euh, circonspect, c'est le protocole d'engagement. Vous gagnez euh, euh, IA euh, attaque-déplacement, votre première action doit être si possible une attaque ou un déplacement, sauf si vous possédez un, un pion d'ordre, face visible. Alors, juste une précision, euh, bizarrement, c'est celui qui est le plus cher, hein, parce qu'il vaut bah 5 ouais. points, là où les autres 23 points. Pourquoi Parce qu'en fait, il te restreint beaucoup moins que les deux autres IA. Mmh. Parce qu'on rappelle quand même que quand on a deux actions, si on est obligé d'esquiver ou obligé de viser sur la première, ça peut être pénalisant pour les mouvements par la suite, parce qu'on aime bien tirer hein, dans le jeu quand même. Donc, c'est à dire que c'est une araignée statique euh, globalement quand on est sous IA. Là où là, tu as quand même attaque ou déplacement, ça offre une plus grande latitude. Certes, tu n'as pas de mots-clés, mais tu as une plus grande latitude quand tu n'as pas d'ordre surtout. On est clair que effectivement, si on prend un, un protocole de défense où on va être obligé de d'opter pour une esquive, après derrière c'est soit je me déplace, soit j'attaque. Euh, mmh. Donc effectivement c'est assez euh, c'est assez euh, c'est assez impactant quoi. C'est c'est assez embêtant assez quoi. Génial, ouais. Ouais. Quand on n'a ah. pas d'ordre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le choix de donner des ordres ou pas au bon moment. Mmh. D'accord. On va du coup, aborder les armes et puis on va juste commencer par la plus méchante de toutes parce que c'est celle qu'on aime bien et puis on a envie de vous montrer et de vous expliquer plein de choses, c'est le blaster ionique qui du coup... Est frontale. Alors, j'avais dit tout à l'heure, moi je trouve ça un peu un peu embêtant, mais ça aurait été trop cheaté euh, que, euh, que ce soit autrement. Euh, on l'a dit tout à l'heure également, ça balance euh, à 2-4. Donc, de toute façon, à distance, votre arc de tir il sera euh, forcément assez conséquent pour euh, pouvoir toucher l'intégralité euh, de, de la table. Euh, bon, on est euh, sur euh, 3 noirs, euh, 3 blancs, euh, avec euh, donc un cycle. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte qu'il va falloir euh, redresser. Mais vous allez voir que. Euh, notre ami Saf est venu avec dans son, son, son petit bagage plein de petits trucs de pute pour, pour vous faciliter la vie. On a donc le fixe avant et puis on va gagner ion 1 et, et impact 2. Le ion 1, je rappelle, on, on pose un token ion sur, sur la figurine, sur la cible, qui doit être une cible mécanique. On est bien d'accord qu'on ne peut pas ioniser un, un humain et du coup il va perdre, il va perdre une action en fait. C'est ça, exactement. Le ion, voilà, le fonctionnement, on pose un ion. Et en fait, le, le, le ion, c'est à la fin de la prochaine activation de l'unité qui est ionisée. Mmh. Donc, pendant son activation, elle va perdre une action et pouvoir ensuite se défausser de ce pion ion à la fin de son activation, donc on rappelle bien fin d'activation et non pas fin de tour mmh, parce qu'en général mmh. on nettoie la table, le lion lui reste tant que l'unité n'a pas été activée mmh, mmh. D'accord, on ne se débarrasse pas en étant, euh, en étant euh, activé euh, juste avant en se disant je me suis pris lion, le tour va se terminer ça ira bien, ma vie sera mmh. belle non non, on se, on se non. le traîne et, euh, et pour peu, euh, et là euh, vous le verrez euh, que vous utilisiez euh, des, euh, des profils avec deux ou trois araignées dans votre liste d'armée bah, vous pouvez euh, totalement stacker euh, une une armée, euh, euh, voire euh, un, un bipode impérial euh, ou, euh, ou, un, ou un char adverse et, euh, et, et le scléroser dans ses actions, enfin, c'est vite Exactement. un cauchemar. un cauchemar. Vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce blaster ionique Lâche-toi. Bon, bah, <rire> déjà, on peut dire clairement, on va commencer juste par son coup. Donc, on remarquera que sur les trois armes, c'est le moins cher. Bah, ouais. Donc Déjà, on se dit, ok, Portée 2-4, on rappelle que portée 2-4, c'est juste qu'il ne peut pas tirer à portée 1 mmh. puisque la portée 2, c'est du début de la portée 2 à la fin de la portée 2, c'est le segment vraiment. Mmh. Donc 2-4, ça donne vraiment une, une énorme portée de tir. 4 sur une table, on sait, qu'on rappelait, hein, la portée efficiente, c'est la 3. Mmh. Portée 4, on est au-delà de ça. Donc on est vraiment sur une arme qui tire loin. Euh, qui a Ion 1, comme tu l'as dit, et Impact 2, donc l'impact aussi pour fiabiliser, transformer les touches en critiques, donc c'est une arme anti-véhicule très intéressante parce qu'en plus elle fait perdre les actions, comme tu l'as très bien dit, un marcheur euh, impérial ou un tank qui perd une action, c'est dramatique pour ce genre d'unité parce qu'au niveau des déplacements, il te reste éventuellement que les tirs, donc c'est vraiment fait pour ça. On va souligner le pool de dés quand même, les amis, mmh. on est sur 3 noirs, 3 blancs, on rappelle qu'il euh, transforme les adrénalines en touches, donc c'est on se dit sur le papier, bon, 3 blancs, 3 noirs, ce n'est pas forcément euh, le plus fiable. Mais on rappelle que si on lui met le protocole d'attaque, et c'est un petit peu le combo qu'on voit dans la méta et dans l'ultra compétitif, c'est que ces araignées-là sont équipées euh, donc, du protocole d'attaque qui va leur donner précis 2 mmh. donc pour chaque pion visé ils vont acheter 4 d mmh. et c'est là où on se rend compte que c'est extrêmement fiable parce que quand on va pouvoir l'équiper par exemple d'un euh, visé jumelé, le LTA en anglais les visés jumelés, euh, donc tu vas gagner un pion visé dès que tu as un ordre et comboter avec par exemple Kalani hein, donc, le fameux euh, super tactique druide qui a euh, Strategize 2 qui va permettre pour une seule action de donner à deux unités différentes, une visée et une esquive, on peut se rendre compte qu'on va se retrouver avec des araignées qui vont démarrer le tour avec deux visées. Donc, elles vont pouvoir rejeter au total 8 dés ouais. plus les 6 dés de base. Ouais. Donc, autant vous dire que vous fiabilisez quasiment à 90% moins 5 à 6 touches. Puis quand on retire sur des unités à couvert lourd, on est entre, 4 et, entre 3 et 4 sauvegardes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. C'est extrêmement pénible, même sur les troupes, parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est orienté véhicule, mais non, pas du tout. Si vous les équipez bien avec des sources de visée, ça devient des, vraiment des épines dans le pied, même contre les troupes, qui doivent subir en permanence entre 3 et 4 sauvegardes par Il faut pas oublier que ces troupes-là, elles vont subir de la suppression plus de la suppression, bien évidemment. Ouais. Mais ne serait ce que de faire trois, quatre sauvegardes en permanence. On ouais. se dit, on a couvert lourd, on est tranquille. Et ben non, boum, boum, boum, boum, et ça n'arrête pas. Et encore une fois, porter 4. Donc, pour aller les chercher, c'est compliqué parce qu'il va falloir passer tout le rideau de B1 euh, et de maniagarde ou de toutes les unités qui sont en entre elle et vous. Donc, c'est vraiment des vraies batteries de soutien mobile, pas cher au final. Et donc, avec cette arme-là, ça devient vraiment très très fort. Alors par contre, on va bien se rappeler que c'est une arme qui s'enclenche, d'accord mm -hmm, Qui a mm -hmm, cycle. Mm -hmm. Donc cycle, on rappelle que si pendant l'activation, l'arme n'a pas été utilisée, elle se redressera redresse automatiquement. automatique. Mais mm -hmm. au final, euh, quand on ne veut pas perdre de tour à attendre que l'arme se redresse, parce mm -hmm. que pour le coup, si l'arme est enclenchée, l'araignée ne peut rien faire, puisqu'elle n'a pas d'autre arme, donc il faut absolument qu'elle utilise son arme, ou alors ça lui permet de se repositionner éventuellement. Ouais. Mais le combo avec... Euh, comment ça s'appelle Avec... Euh, euh, Kalani, ou ouais. le, les visées jumelées, permettra donc à l'araignée d'avoir deux visées dès le démarrage ce qui lui permettra de gagner une action pour recover sa carte mm -hmm. et elle aura quand même deux visées pour attaquer. Et en fait, une fois en position, elle va faire que ça. Je re recover, je tire, je recover, je tire et je suis stuffé de viser tout le temps. Vache. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très très fort de ce côté-là. <rire> ouais, J'avoue que là, franchement, euh, profitez-en tant que c'est pas irraté. quoi. Hein On va dire ça. Hein <rire> Pour <rire> l'instant, ça ne l'est pas, mais profitez-en tant que c'est pas irraté. Moi, je l'avais vu, euh, je l'avais vu au CF. Euh, C'est là qu'elle a commencé. C'est là qu'elle a commencé à sortir. Je l'avais vue en CF, en duo. Euh, on en voyait deux, voire même il y avait des joueurs qui en sortaient trois. Euh, franchement, c'était c'était c'était insupportable pour le joueur d'en face. Quoi. Un petit un bien. petit bisou, une petite dédicace à Allumette que j'ai okay. vu souffrir pendant pendant près de deux heures face face à ces saloperies. Je pense que il doit encore en faire des cauchemars. Quoi, clairement. On va bien. on va parler on va parler de la suite. Bon. Alors on va quand même aborder la suite, mais vous avez compris que nous c'était protocole d'attaque et c'était euh, blaster ionique, mais euh, je laisserai Saf vous en parler euh, vous en parler dans sa conclusion. On a aussi également la possibilité euh, de l'équiper euh, d'un canon euh, laser frontal. Euh, donc là on va passer sur une distance de, de 1-3. On va avoir un pool 2D qui reste quand même sympa avec un rouge, euh, 3 noirs et, et un blanc. On va gagner un critique 1, donc la possibilité hein, de search des résultats euh, en critique. Et puis on va garder cette notion euh, de fixe avant. Et euh, de façon paradoxale, on va passer sur un coût euh, de 15. Bon, euh, l'arme du débutant alors, c'est l'arme la plus polyvalente, on va dire, ouais. hein, parce que euh, c'est la portée, encore une fois, euh, basique, hein, la portée 3 du jeu. Mmh. Le pool de dés a l'air quand même plus fiable, parce qu'on rajoute un petit dé rouge euh, par rapport à l'autre araignée, euh, par rapport au ion, pardon. Donc, on est quand même sur 5D, 5 avec aussi le mot-clé critical. Mmh. Donc, la petite Serge qui passe en critique, qui peut passer les couverts, qui peut taper un peu les troupes. Donc, euh, voilà. Sur le papier, c'est l'arme qui a l'air euh, la plus séduisante mais le problème, c'est la portée 3 qui demande quand même à l'araignée d'avancer, de s'exposer, et là où justement le ion, lui, n'a pas besoin de s'exposer dans les ranges classiques, les ranges les plus populaires, les plus impactants, elle, elle va devoir y rentrer. Mmh. Donc elle va plus pouvoir subir justement les attaques mmh. d'en face, ouais. donc c'est un peu plus dangereux pour elle. Le fait que ce soit plus cher aussi, c'est un peu étrange, euh, dans le sens où, euh, alors on peut le comprendre dans le sens où l'arme ne s'enclenche pas. Ouais. Donc, c'est une arme à permanence. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça que ça vaut un peu plus cher sur le papier. Ils n'avaient peut-être pas anticipé le combo que tu pouvais faire ensuite avec Kalani les visées, les machins, les protocoles sur euh, le lion qui, euh, de prime abord, pense, euh, semblait être problématique, cette histoire de, de, de s'épuiser. Là, ne s'épuise pas, donc voilà, c'est 15 points. Euh, c'est un pool quand même qui reste intéressant. Je pense qu'après, ce genre d'araignée, quand on leur met le canon laser, il va falloir les équiper soit du protocole euh, de, de défense éventuellement, mmh. pour essayer justement de les faire durer un peu, un peu plus dans le temps, mmh. euh, soit du protocole euh, d'engagement, qui va te permettre du coup d'avoir toujours cette mobilité de bouger ou de tirer en première action. Mmh, mmh. Ouais, voilà. ouais, c'est ce que je pensais aussi. Euh, je disais, euh, je disais, euh, euh, arme, arme de débutant, euh, c'est pas péjoratif, mais effectivement, c'est celle euh, sur laquelle on, on, on pourrait partir parce qu'elle a plus de lisibilité. Et effectivement, euh, essayer d'éviter le protocole d'attaque euh, avec, parce que euh, là, vous risquez quand même euh, d'être gêné par le fait que vous tirez à une distance qui euh, va vous faire euh, entrer en, en, en close, enfin, pas en close, pas en, en corps à corps, mais ouais. euh, rentrer dans, le, dans, dans, le, dans la capacité de tir, enfin, de, une réponse de tir adverse, donc, ouais peut-être un, un protocole un protocole d'engagement pour gagner euh, en, en, en déplacement. Donc, voilà, je peux me repositionner, je peux éventuellement reculer. Et puis, sinon, bah, le bon vieux protocole de défense, celui-là, il va, il va vous, vous tanker comme il faut. Et puis, ouais, bah, la bien dernière bien. arme. Alors, la dernière arme, ouais dis-moi. Je voulais juste préciser, après, on peut aussi l'équiper du protocole d'attaque. Hein, parce que ça non, peut on être intéressant peut, ouais. Mais c'est-à-dire qu'on va devoir être euh, fixe, puisque oui. la première action sera une attaque, ouais. si on lui donne un nom. Ouais. C'est-à-dire qu'on va attaquer, donc viser, puis tirer, viser, puis tirer. Donc par contre, comme tu l'as très bien dit, tu ne pourras pas te repositionner si tu mets ça et que tu pas d'or. Ta première action, c'est ça. Là où l'esquive va peut-être te donner un peu plus de survivabilité. Pardon. Ouais, donc, encore ça. une fois, c'est au choix de chacun, en fonction de son style de jeu. Nous, on, on propose des conseils. Mais vraiment, sur cette araignée, on peut vraiment appliquer les trois protocoles. C'est viable, c'est vraiment en fonction de votre style de jeu. Mais ah. comme tu l'as très bien dit Pierre, on rappelle que la portée 3 elle a porté ah oui. est la portée efficiente, donc c'est une araignée qui va quand même rentrer dans la portée de tir de tout le monde. Là où, quand tu as une portée 1-4, tu es beaucoup plus tranquille. Après, ça dépend du schéma de jeu, hein. on est clair. Euh, ça coûte pas très très cher. On peut partir du, du principe que je fais un kamikaze, je me sers de ce machin-là pour canarder un maximum, je me laisse submerger par les troupes, je les laisse venir à moi puis à la fin, euh, je me fais péter et, <rire> et, et, et boum hein. euh, Donc euh, c'est vrai qu'on en a, on, on a rarement vu, enfin moi j'ai rarement vu en partie euh, euh, l'autodestruction parce qu'elle elle est tellement... Euh, sexy euh, avec son, son son blaster ionique, on a envie de les faire vivre en, en couple, voire, euh, voire en, en, en, en trilogie le plus longtemps sur la table. Mais euh, franchement, cette déflagration, cette autodestruction à la fin, euh, elle est elle est vraiment sympa. Et puis bah, du coup, on va aborder euh, le canon, euh, le canon lance-flamme, le lance-flamme, c'est pas un canon, c'est euh, ouais. le lance-flamme frontal. Alors lui, par contre, euh, je pense que quand on est débutant, on doit euh, on doit vraiment se dire mais euh, What pourquoi je prendrais ça, alors maintenant qu'on vous a expliqué l'autodestruction, ça peut peut-être maturer dans votre tête, mais là du coup on n'est plus qu'à une distance une donc c'est très très court, on va se retrouver avec un rouge, un blanc, donc c'est quand même assez déceptif je trouve, bien entendu on a la déflagration qui va ignorer les couverts, on a le fixe avant et puis on a le souffle, Là, par contre, euh, ça rajoute quand même un petit peu de, un petit peu de sel hein, sur, sur la plaie. Ajouter euh, les dés de cette arme euh, à la réserve d'attaque une fois pour chaque figurine de l'unité en défense vers laquelle la ligne de vue n'est pas bloquée. Et là, du coup, on se rend compte que le pool de dés, il va gonfler, gonfler, gonfler, gonfler comme une grosse boule de feu. C'est ça. On se rend compte que, bah voilà, comme tous les lance-plans pour ceux qui connaissent, on applique le pool de dé pour chaque figurine. Donc, si on part sur une unité classique, en général, c'est 5 figurines. Mm -hmm. bah, là, on se voit que c'est 5 rouges, 5 blancs. Tout de suite, c'est plus sexy. Ouais. Donc, euh... Et puis, il n'y a pas de couvert, encore une fois. Ouais. Donc, il suffit juste qu'on puisse visualiser toutes les figurines de l'unité pour lui envoyer le paquet. Et, euh, et voilà, donc c'est quand même très dévastateur, surtout qu'on est sur un dé rouge. Là où on rappelle que par exemple le lance-flamme des Snow c'est un des noirs. Ouais. Euh, les autres lance-flammes sont souvent noir-blanc, euh, comme par exemple on a vu récemment Gar Saxon où il y avait aussi le, le lance-flamme des TLTT qui sont sous deux des noirs. Euh, là, on est sur un rouge, un blanc. Donc on est quand même sur une fiabilité assez intéressante. On rappelle que la surge en attaque euh, s'appliquera aussi. Donc c'est super, super fiable comme, comme, comme pool d'attaque. Mmh. Je peux te poser une colle mmh. Avec plaisir <rire> Avec une configuration comme ça, lance-flamme, comment tu projettes ça loin dans les troupes pour arriver quand même assez rapidement Quand je dis rapidement, c'est tour 2, début tour 3, euh, à pouvoir vraiment faire du mal et voir vraiment en enflammer les troupes. Comment tu visualiserais ça Alors, c'est très clair là-dessus. Hein, ça, pour ceux qui ont connu l'expérience des TLTT flammeurs hein, qui était aussi une très vieille liste euh, au début du jeu qui était jouée, euh, c'est simple. Il hein, faut miser sur le fait qu'il faut en jouer au moins deux, si ce n'est trois. Mmh. Toujours la règle de, je vais en perdre une sur la route, une et demie, mais au moins, j'arrive en impact avec deux. Mmh. Bien évidemment, traverser la table, ça met du temps. Maintenant, on rappellera quand même que le socle est assez grand. Mmh. On a un mouvement de deux. Donc, finalement, ça va quand même assez vite, surtout si on arrive à double move. Donc là, je vais vraiment préconiser... Euh, le, le protocole d'engagement pour justement ne jamais avoir ce problème surtout que c'est des araignées qui vont avoir tendance à s'éloigner des commandants mm -hmm. donc qui seront hors de portée d'ordre de, de, de, hein, tout simplement mm -hmm. donc en fait je pense que sur ces araignées principalement protocole d'engagement pour pouvoir toujours avoir mouvement ou attaque mm -hmm. en action d'IA mm -hmm. et du coup double move, double move on sait qu'on va se faire à se mater parce que l'adversaire sera bien conscient qu'il ne faut absolument pas qu'il se fasse contacter par les araignées mais si tu arrives à bien gérer te déplacer de couvert en couvert on a vu leur résistance possible avec l'armure et le couvert ça peut tenir, tu vas en perdre sur une sur la route, mais si tu en as trois, normalement tu en as deux qui impactent au moment où il faut, et par contre, une fois que ça impacte, là ça fait mal. Encore une fois, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment les araignées pour lesquelles l'autodestruction le, va être hyper sexy. Bah oui, bien parce sûr. Que des, ça, c'est des allumettes. Hein. C'est pour ça que lance flamme c'est vraiment des, des unités allumettes. Elles vont aller, elles vont faire du dégât maximum avant de se faire détruire. Et c'est pour ça que le protocole de destruction est vraiment cool. Enfin, euh, l'autodestruction, pardon, est vraiment cool parce qu'en plus des attaques de lance-flammes, derrière, tu peux rebalancer 3 rouge sur toutes les unités autour de toi autant te dire que tout ça, toujours sans couvert, toujours avec du dé rouge, ça commence à piquer. Ouais, on sent, on, sent le, on sent le profil anticlone hein, euh, qui, qui, qui, euh, qui joue très, très, très compact, hein, très, très regroupé. Le, le, vraiment, le, le, les troupes qui ont tendance à vouloir s'échanger euh, du pion, se partager euh, se partager du pion, quand vous avez des listes comme ça de partage et de, et de synergie, c'est souvent des, des, des, des armées qui sont compactées, même si, eh bien entendu, ça a été, entre guillemets, euh, euh, modifié, hein, euh, RAT et puis que maintenant, les clones peuvent moins le faire, ils ont quand même toujours tendance à, à, à jouer comme ça, euh, là c'est typiquement le, le genre de truc. On revient quand même à, euh, tu l'as précisé, mais utiliser le protocole d'engagement, parce que si vous utilisez un autre protocole, vous ne pourrez pas faire double move, on est bien d'accord voilà, c'est ah, voilà. ce côté-là, oui. Ouais, parce qu'en en fait, les deux autres protocoles vous, vous prennent une action pour vous donner des pions qui sont certes sexy, mais si vous voulez pouvoir rusher euh, la table avec, euh, avec vos araignées pour, pour finir euh, en, en apothéose, il vous faut absolument le protocole d'engagement. Et c'est là que ce protocole d'engagement, en fait, qui, de facto, peut paraître là aussi un peu déceptif en se disant oh, mais elle est bien cette carte mais je gagne rien bah si en fait vous allez gagner euh, énormément de vélocité puisque c'est le moment de sortir voilà. le mot et vous allez pouvoir euh, dans, dans le, le, le premier tour euh, voire même dans le deuxième si vous avez de la chance, faire du, du, du méga rush en, en, en, en double move quoi et puis au dernier euh, au dernier tour, le 3 <rire> puisqu'il y a des chances que ça se termine mal euh, là vous avez une énorme force de frappe et puis, pour peu qu'elle survive, ben vous, allez le faire, vous allez le faire au tour 4. Et là, ben c'est tout bonus. Enfin, c'est comme ça que moi, je le vois. Quoi. Ok, ben qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire en conclusion de cette belle petite saloperie Je vois que ça, ça... On, on, peut le dire, on peut le dire, parce qu'on parce qu va quand même rappeler voilà, que, que, par exemple, une araignée Yon, euh, hein, euh, ouais. qui a vaut 55 points avec un petit, euh, un petit euh, Blaster ionique qui va monter à 65 points et avec le petit protocole d'attaque, on points. est quand même sur une unité qui va compter 68 points. Ouais. Ce qui est ridiculement faible. C'est grave. Donc à partir de là, je pense qu'on est quand même sur une unité qui est ridiculement faible en termes de points. On va lui mettre le LTA pour 5 points, donc on va la monter à 73 points. Mmh. 73 points pour une unité qui va pouvoir jeter 6D avec un précis 2, avec des visées qui va pouvoir en rejeter un max. Franchement, l'araignée ionique aujourd'hui, on le voit dans aller jusqu'à 60-70% des listes CSI sont équipées de ces araignées. En général par 2, parce que ça combat très bien avec le Kalani qui arrive avec son Stratégize 2. Puisque la troisième ne risquerait de pas en avoir, on se retrouve vraiment avec un combo très très intéressant avec Kalani. Alors c'est des araignées, donc encore une fois, euh, le ion est favorisé dans l'ultra compétitif. Mais on peut se rendre compte que si on aime bien les rochers, la gueule de son adversaire, les lance-flammes, encore une fois, par deux ou par trois, c'est très très marrant à jouer, surtout avec l'autodestruction. Donc on a vraiment un style de jeu très très différent pour ces pièces. Soit ouais, ouais. Euh, euh, plateforme de tir, soit gros rush dans la gueule, et puis tu as le canon laser entre les deux. Moi, je trouve que ça vaut un peu cher pour ce que ça fait. Donc, ça, c'est ce qu'on voit le moins, le canon laser. Mais vraiment, voilà, c'est une unité qui vaut très peu cher, qui peut se spam très facilement et qui, surtout, avec Kalani ou Kraken pour certains, hein, donc celui qui a les, les, pour les IA, etc., mm -hmm. pour enlever les, les, les IA des unités. Donc, avec les STD, de manière générale, ça fonctionne très, très bien. Mm -hmm. En plus, on est sur des soutiens qui remplacent les STAPS. Euh, et les droïdes de car un petit peu en hein, CSI. Les droïdes de k bon, on sait hein, qu'ils sont encore un peu limités même s'ils si ont baissé en points. Les stabs qui gardent leur puissance de, de mobilité euh, et d'objectif. Mais là, on est vraiment sur de la plateforme de tir qui répond et sur les véhicules et sur les troupes comme j'avais précisé tout à l'heure. Donc le ion reste, à mon sens, la meilleure des armes. Le combo voilà, avec les STD, et puis un petit peu pour vous donner une idée des listes qui sont jouées avec, c'est soit il y a la grosse marée de B1 avec, mmh. donc euh, qui va, elle rajouter aussi les snipers, euh, potentiellement des roquettes si on va faire de lanti et tout, donc euh, on peut vraiment spam les B1, et après tu as certaines listes où il y en a qui rajoutent un maul, ou avec des maniagardes, ou inversement, donc voilà, on peut très facilement, vu le prix, monter encore sur des listes entre 10 et 11 activations avec des araignées, c'est quand même encore une fois dans l'état d'esprit de la CSI, mais, euh, mais c'est très très fort. Tu as tout dit, ça donne mal à la tête, euh, surtout avec ce qui peut être aligné euh, à côté. Et franchement, je trouve que c'est rare euh, qu'on ait euh, une pièce comme ça qui offre autant de diversité de jeux et donc autant euh, de profils de joueurs. Euh, franchement, euh, là, pour peu que vous soyez CSI, il n'y a, y a pas de profil de joueurs CSI. Chez qui euh, la DSD1 ne rentre pas. Euh, soit vous ça. êtes euh, vraiment un, un, un grand malade et vous foncez dans le tas, soit vous êtes attentiste et puis vous êtes plutôt euh, tire, tire, tire de loin en, en gunline. Euh, voilà, c'est le top de la gunline, je pense en ce moment. Enfin, euh, moi j'ai rarement vu une figurine comme ça pour pour pour pour, pour Star Wars Légion et euh, je pense qu'il faut en profiter tant que tant qu'il nous sabre pas, tant qu'il nous sabre pas le truc. Je te remercie euh, beaucoup, une fois de plus, pour, euh, pour tes lumières euh, sur cette figurine. Tu m'as un petit peu euh, tendu euh, la perche. Je pense que la prochaine, euh, la prochaine vidéo sera sur euh, les droïdes euh, tactiques, euh, puisque euh, euh, bah, c'est aussi devenu une clé extrêmement impactante euh, du jeu de Star Wars. Alors, vous allez me dire, encore de la C ici. Euh, ouais, promis, on abordera euh, également euh, d'autres choses. Vous l'avez vu, euh, cette nuit... Euh, au moment où on enregistre cette vidéo, il y a des belles boîtes qui vont arriver euh, d'ici euh, la fin euh, de l'été, et on va pouvoir rejouer Empire, et on va pouvoir rejouer euh, Rebelle, et les débutants vont pouvoir euh, se mettre à ces deux factions, donc ne vous inquiétez pas, on abordera le sujet, j'en parlerai avec Saf, mais euh, voilà, je dis qu'on parlera des droïdes tactiques parce qu'il faut, mais peut-être qu'on vous présentera autre chose euh, d'ici là. On verra, on va y réfléchir. Hein voilà. C'est ça, on va faire un planning propre pour vous faire plaisir. <rire> N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous voudriez euh, voir présenté euh, dans cet atelier. Ça peut euh, nous donner euh, des idées. Et puis surtout, si euh, vous êtes nombreux à nous demander la même chose, ben, on va peut-être se raviser euh, sur nos priorités. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous savez que Saf est toujours en lecture des commentaires et puis vous fera des petites précisions. N'hésitez pas surtout à vous équiper de ces DSD1, ne serait-ce que pour la figurine qui est très belle, et puis si vous jouez CSI, ou si vous avez un petit début de CSI dans un dans un placard qui n'est pas encore monté, bah y ces DSD1, vous allez voir, c'est du c du miel, et puis vous allez vraiment pouvoir vous éclater et découvrir peut-être une nouvelle faction que voilà qui de prime abord ne pouvait ne, ne, ne pas spécialement vous intéresser. Moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout des bons jets. Même si là, si vous vous plantez dans les jets, bon, c'est vraiment que vous n'avez pas de bol. Et on vous dit à très bientôt. Lâchez les likes, lâchez les abonnements et lâchez les partages. Allez, ciao